puis cliquez sur « Ajouter une personne, une organisation, un festival ». Sous « Quel type d'organisation est-ce », sélectionnez « Festival ». Ensuite, entrez le nom du festival. S'il s'agit d'un festival récurrent, par exemple qui se produit annuellement, ajoutez l'année dans le titre. Chaque édition de ce festival devra avoir son propre profil. Après avoir ajouté une biographie et des coordonnées, ajoutez une localisation, puis cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous créez un profil, la biographie est automatiquement traduite en espagnol et en français. Vous pouvez relier le festival à ses organisations productrices en saisissant le nom de l'organisme à droite sous « Organisateur du festival ». Ensuite, ajoutez des spectacles qui font partie du festival. À partir de la barre de navigation en haut de l'écran, placez le curseur sur « Ajouter » puis sélectionnez « Ajouter un événement ».